Le ZAN, euh, zéro artificialisation euh, nette, va évidemment avoir un impact euh, important pour euh, la logistique. Alors, si on donne quelques chiffres et que l'on remet dans le contexte, la logistique, euh, les entrepôts notamment, représentent moins de 1% de la surface euh, imperméabilisée euh, en France. Mais il est vrai que on est face à une croissance extrêmement dynamique du nombre d'entrepôts, avec notamment un montant des investissements en logistique qui progresse très, très fortement année après année, et ce depuis euh, environ 2017. Donc très clairement, le mouvement, la démarche de la zéro artificialisation nette va venir bouleverser à la fois euh, la croissance euh, des entrepôts mais surtout la manière dont ils sont construits. Il y a aujourd'hui une logique à développer des sites de plus en plus grands. Certainement que demain, avec la limitation à la constructibilité, on va aller travailler sur des bâtiments à étages. on va aller travailler sur la revitalisation des friches industrielles et logistiques. Voilà en tout cas les, les les grands impacts que j'y vois. Alors vous avez deux grandes tendances, si j'ose dire, même si aujourd'hui on voit que euh, les mouvements se rejoignent. Il y a évidemment le développement de cette grande logistique et derrière la logistique urbaine, avec notamment la réimplantation d'espaces logistiques euh, en ville. Il y a au fond, je dirais à la fois les, les besoins économiques des professionnels, les effets de marché qui s'opèrent aujourd'hui, et les exigences écologiques à la fois des élus locaux et des habitants, qui représentent les deux grands leviers, les deux grands drivers, si vous voulez, de cette réimplantation de la logistique en ville. En face de cela, bah, vous avez effectivement deux grands moyens, que sont à la fois la réglementation, qui est à la main des pouvoirs publics, et l'immobilier. En tout cas, c'est une des convictions qui aujourd'hui se ce Et cet immobilier, pour le faire revenir en ville, c'est plusieurs choses. C'est à la fois la capacité à mixer différents usages au sein d'un même bâtiment, au sein d'une même parcelle, des bureaux, du logement, de la logistique, du commerce. C'est aussi la capacité à aller réinvestir des sous-faces d'infrastructures, des délaissés urbains au sens large, pour finalement réussir à réimplanter une activité productive en ville. Alors, Sogaris travaille sur cette logistique urbaine depuis maintenant de nombreuses années. C'est vrai qu'on a accéléré notre développement sur cette priorité-là depuis maintenant 5 ans. Cela s'est vu au travers de quelques projets très emblématiques, celui de Beaugrenelle en 2013, 3500 m2 dans Paris, et sans doute le projet plus iconique de Chapelle Internationale. On a développé ce qu'on appelle un hôtel logistique 45 000 m2, dans le 18e arrondissement, associant à la fois la logistique urbaine sur 30 000 m2, mais tout un ensemble de fonctions euh, connexes, que sont par exemple des bureaux, un data center ou de l'agriculture euh, urbaine. Aujourd'hui, Sogaris travaille à amplifier ce mouvement en notamment investissant une ancienne station-service au bord du boulevard périphérique à la porte de Champeret, en travaillant aussi sur le redéveloppement d'un parking souterrain au cœur de Paris dans le 3e arrondissement ou alors sur le redéveloppement d'un nouvel hôtel logistique dans le Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine avec une grosse opération de 35 000 2 positionnée ici précisément pour constituer un élément central, un magnon essentiel de ce réseau logistique métropolitain que ce carré s'entend pouvoir développer dans le Grand Paris.